Or, on est à la fac de médecine à Nice, à l'université de Nice-Sophia-Antipolis, à l'institut de la face et du cou, dans le diplôme universitaire d'implantologie basale. Et Franck, comme nous sommes des moniteurs en fait, dans ce cours-là. Et Franck, ça fait combien d'années que tu fais de l'implanto J'ai commencé en 91, ouais. implantologie. Ah, ça fait longtemps toi, et, que tu as commencé. Ouais. Euh, et j'ai commencé à faire de la basale en 98. Ok et donc, quand tu as commencé, tu as commencé par la greffe euh, dès le début. Qu'est-ce commence a commencé euh, J'avais fait en 89 un, un petit diplôme euh, qui s'appelait le CMIO à Marseille. Ouais. Et puis après, j'ai commencé à poser mes premiers implants. Euh, je posais du dénard à l'époque. Et puis, euh, au fur et à mesure des cas, euh, je faisais faire des greffes euh, par des chirurgiens maxillofaciaux. Et euh, devant l'ampleur, euh, je me rappelle, de deux greffes de, greffe, euh, de hanches où les patients avaient eu des complications pendant un mois où ils marchaient, etc. Et ils m'avaient dit, après le traitement, il euh, y a eu la chirurgie de la hanche, il y a eu euh, euh, la pose des implants en enfoui, il y a eu la mise en fonction, et ils avaient trouvé lourd, en fait, toutes ces chirurgies. C'est les patients qui avaient les trouvé patients. Lourd. Et, les patients ouais. Ouais. et puis, euh, j'étais allé voir Gérard. J'avais vu quelques cas simples, et puis en 2000, il était sorti une revue implantodontie consacrée à l'implantologie euh, basale sur les gros cas euh, de mise en charge immédiate. Et ça m'a tenté parce qu'on euh, n'avait qu'une chirurgie pour opérer ces patients. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire, euh, en 2000, mon premier gros cas, rien qu'avec des disques. Donc c'était un cas complet C'était un cas complet du haut. Ouais. Et que tu avais fait avec thyroïde, avec plaques, avec, euh, avec disques j'avais posé euh, 13 implants, et j'avais posé, donc à l'époque n'existait pas les plaques, il n'y avait pas les petits rigoïdiens, et j'avais mis deux doubles disques dans les petits rigoïdes. Ah oui, tu as quand même fait ces implants hein, de les faire là. C'était mon premier cas euh, d'implantologie, euh, et à l'époque j'avais le... bon, préparé une, un bridge transitoire, et on avait posé le bridge dans la foulée et la durée de l'intervention, c'était pour mon écart, on avait commencé à 9h, on avait fini à 10h du soir parce que j'avais fait que je fasse la prothèse, etc. derrière. Ah ouais, <rire> et donc j'avais un peu galéré sur ce cas-là. Ouais. Mais après ça m'a donné envie de me former un petit peu plus et ouais. c'est pour ça que j'ai euh, repris des cours d'implantologie parce que moi j'avais fait de la basale sans avoir subi de formation parce qu'à l'époque ça n'existait pas. Ouais, d'accord. Donc tu es venu te former à la fac de médecine aussi au début d'implantos basal en fait, en fait, j'allais voir Gérard et puis un jour, m'avait croisé à l'ADF et m'a dit euh, je t'inscris automatiquement euh, au DU, mm -hmm. <rire> voilà comment ça s'est produit. On était dans la même promo ou pas je non, non, mais étais quelle année promo. toi Moi j'étais la promo après toi je pense. Ah ok, parce que moi j'étais dans la deuxième, toi mmh. tu étais dans la troisième. Mmh. Oh, ok, mmh. d'accord. Et aujourd'hui, ton background en fait sur, le, sur tout ce qui est en basale, les petits yuilles, les plaques, quelles sont les difficultés que tu rencontres les problèmes que tu as pu avoir, comment tu as réussi à les, les résoudre bon, Moi, j'ai jamais trop trouvé l'implant bien difficile. J'ai un peu galéré sur les plaques en implantation sectorielle, parce que là, on est obligé de faire une grande incision de décharge en médiale euh, pour rentrer la plaque. Et euh, avec le recul. Euh, sur des plaques à 10 ans, j'ai posé, je pense, une trentaine ou une quarantaine de plaques, j'ai eu 5 fractures de plaques. Comment tu récupéré j les... tes, tes fractures de plaques par la suite Sur un cas, j'ai tout enlevé. Ouais. Et sur les autres cas, j'avais encore les petits rigoïdes. j'ai déposé la prothèse, j'ai fait une greffe à sinus lift ouais. et j'ai réimplanté de façon euh, en traditionnelle axiale. en axial. Au niveau des, des ostéotenseurs, tu les utilises depuis combien de temps Quel est ton recul quels, quels sont les bénéfices que tu vois dans ta pratique quotidienne euh, Les ostéotenseurs, je pense les utiliser depuis une dizaine d'années. Ça a réellement été un apport au maxillaire supérieur euh, dans les zones postérieures où l'os était super mou quand on opérait certains patients. C'était essentiellement euh, une enveloppe corticale très fine et au milieu de la moelle osseuse. On ne pouvait rien faire, enfin, il n'y avait pas de confiance, etc. Et ces cas là maintenant bien ostéotensés, moi j'utilise systématiquement, si à 45 jours c'est dense, j'implante, si c'est pas dense, je refais une bon, séance de tension et j'implante à 60 jours. Moi ça m'est déjà arrivé de passer les ostéotenseurs, je pense sur une patiente qui avait un problème justement de, de fuite calcique, de problème osseux, qui devait avoir 55 ans, il a fallu que je les passe 7 fois avant de pouvoir poser les implants. Tu les utilises au maxillaire justement en cas de, de faible densité osseuse, à la mandibule aussi, tu les utilises dans le euh, cas euh, contraire Au maxillaire, je les utilise dans le cas de faible densité osseuse et je les utilise aussi en préparation pour un sinus. Ah c'est vrai, tu les utilises aussi pour les sinus lifts, tout à fait, oui. Vrai que... et, sur, et surtout quand je place des plaques maxillaires au palais et au niveau de la paroi latérale du sinus pour avoir un bon ancrage de mes vis d'osteosynthèse. D'accord. Et puis je les utilise à la mandibule quand manuel, je n'utilise pas les ostentanceurs rotatifs. Rotatif. Quand je pose des plaques ou des disques implants sur un os euh, basal de type 1, mais surtout euh, très réduit, ouais. où je rush le, sous le périos pour créer euh, une inflammation, et ça quelques jours, dans la semaine qui précède la chirurgie. Ouais, tu provoques en fait un saignement sous périosté Pour pouvoir améliorer la vascularisation, surtout pour éviter des, des ouvertures de lambeaux ou autres. Je les utilise aussi parce que je fais aussi de la greffe osseuse, mm -hmm. et je les utilise aussi en greffe osseuse pour les mêmes raisons. Pour Culariser. retrouver une vascularisation, pour connecter en fait avec ta greffe que tu vas passer ouais. Non, pour, euh, en fait pour éviter des réouvertures Ré de, lambeaux de lambeaux ou des choses comme ça. D'accord. Donc en fait ton ostéotenseur, tu l'utilises de manière à augmenter le volume de ton périoste voilà. D'accord. De manière à protéger ton lambeau quand tu vas suturer, de manière à éviter de t'exposer mmh. avec le matériel de comblement que tu mis. Très... En fait, je cherche à euh, avoir une petite inflammation de la, du bériostre ouais. pour avoir une nourrice vasculaire pour le... Pour le site où tu vas faire ta pour... Voilà. Ouais. Euh, tu fais du fractal lift aussi tout ça Je fais un tout petit peu de fractal lift. Je fais énormément de sinus, je me ouais, sens, donc, plus tu, euh... sens plus à l'aise. Je me sens plus à l'aise, par le sinus lift D'accord. Ok. Mmh. Bon, ben bah, écoute, on a, on a un peu tout vu. Hein. Voilà. Ouais.